Bonjour à toi, cher spectateur. Day Shift de Gigi Perry. Il n'y a pas un nombre de sorties de dingue cette semaine. Bon, en tout cas, de trucs qui me passionnent ou qui m'interrogent réellement. Donc j'avoue que un bon petit délire de vampire/slash actionneur bien décérébré, produit par Chad Stelski, le mec qui a fait John Wick, et réalisé par un de ses cascadeurs, je prends. Le résumé pour faire simple, Bud est un nettoyeur de piscine. Enfin, ça c'est ce qu'il fait croire à tout le monde, mais son vrai métier est chasseur de vampires. Après avoir effectué une mission se soldant par la mort de deux entre eux, Bud n'imagine pas que sa famille va être mise en danger par cela. Bon, je vais pas vous inventer des trucs qui n'existeraient pas, le film n'est pas exceptionnel, mais je dois avouer qu'on est typiquement devant ce genre de long métrage où on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas parce qu'il y a un vrai savoir-faire. On ne s'ennuie pas parce qu'il y a une dynamique, une énergie et un vrai sens du rythme qui domine l'ensemble du film. Vraiment, je me suis bien éclaté devant. Parce que Gigi Perry, qui est donc un ancien cascadeur, également un directeur adjoint de production, mais donc maintenant un réalisateur, et j'ai l'impression que Netflix veut vraiment en faire un fond de commerce, parce qu'entre Tyler Ray qui était réalisé par un cascadeur et là, des shifts qui est également réalisé par un cascadeur, Peut-être qu'on a une, une potentielle source de cinéma d'action bien bourrin et bien déjanté qui peut réussir à donner lieu à des moments de cinéma assez enjoués. Parce que si Tyler Rake n'était pas une révolution, c'était un bon trick d'action qui fonctionnait bien. Et il se passe un peu la même chose ici avec des shifts. Gigi Perry emmène son film dans la meilleure direction possible en s'amusant comme il peut avec son univers... Je vais pas vous mentir, il le surdéveloppe pas, il n'en fait pas quelque chose de fou. C'est pas une réinvention du film de vampire. C'est vraiment, on prend les codes du cinéma de vampire, on prend les codes d'un film d'action beaucoup plus classique, on les mixe ensemble et on voit ce que ça donne. Ce qui fait que le scénario a pas trop de sens, pardon beaucoup de direction, euh, a clairement une bonne vingtaine de minutes de trop, mais on s'ennuie pas encore une fois. Parce que les séquences d'action sont bien déjantées, parce que les personnages sont juste drôles comme il faut et parce que on est sur l'archétype du buddy movie complètement débile qui marche et dans lequel on se laisse embarquer. Le mélange est un bon moyen de réussir à donner une seconde vie ou un second potentiel à une base cinématographique qui pourrait sonner comme cliché et facile mais qui ainsi devient quelque chose d'un peu plus surprenant, de fun, de dynamique et parfois même de réellement innovant dans son genre. Gigi Perry ne va pas révolutionner le buddy movie, le film d'action ou le cinéma de vampire avec ce métrage. Mais cela ne semble jamais être son but, tant le film que nous offre le cinéaste est simplement et honnêtement sympathique, et que l'on se laisse emporter par l'aventure assez jouissive et explosive de ce chasseur de vampires pour une œuvre rappelant clairement les débuts d'ailleurs sur Netflix et un bon petit plaisir de fin de soirée. En termes d'écriture, donc à la base, on a une histoire écrite par Tyler Tice, qu'il a ensuite coécrite avec Sheaton Sheaton que l'on connaît surtout pour avoir coécrit le scénario de Army of the Dead, et prochainement de ses suites et également de Army of Thieves. Je l'ai évoqué, le scénar est bête, bête et méchant. C'est vraiment, plaçons un univers de vampire, plaçons un univers d'action, mixons les deux, voyons ce que ça donne. C'est réellement ça. Parce que si on veut aller dans les détails, on est sur des histoires de revanche familiale complètement crétines. On est sur, je dois protéger ma famille. On est sur, euh, je dois gagner de l'argent parce que sinon ma femme se barre avec ma fille. On est sur un paquet de clichés, et on est surtout sur l'archétype du buddy movie classique, c'est-à-dire deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et qui doivent quand même faire équipe ensemble, et on va voir ce que ça va donner. Donc le scénar est très réducteur. Le scénar ne réinvente rien, le scénar ne veut rien proposer de plus que simplement ce qu'il a à donner au spectateur, c'est-à-dire une surface bien lisse, qui va réussir à amener des petits moments de comédie, des petits moments d'action, des petits moments sympathiques, d'autres petits moments où on va se dire c'est un poil long, parce qu'on va pas se mentir, le film est extrêmement long pour ce qu'il a à nous raconter. Il dure 1h50, il pourrait durer 1h30, et ça serait bien mieux. S'il durait 1h30 et qu'il assumait son côté vraiment décérébré, débile et crétin, comme un autre film de vampire d'ailleurs que j'avais vu sur Netflix, qui était un peu dans le même style mais qui était plus pour ado et qui durait 1h20, là c'était beaucoup plus assumé, et ça marchait d'ailleurs, et eh ben, peut-être qu'on aurait un meilleur film, peut-être qu'on aurait des meilleures séquences d'action, parce que du coup ça s'enchaînera à 200 à l'heure, et ça serait plus rythmé. Parce que là, encore une fois, ce scénario, ben, il est un peu vain, quoi, au bout d'un moment. Tys et Hatton se dispersent clairement au fur et à mesure que leur scénario se met en place. Et en ce sens, c'est un peu pour cela que je souligne le côté un peu vide et vain d'un tel projet, selon tout de même comme un entraînant divertissement, mais d'abord n'abordant jamais frontalement le genre ou les personnages qu'il convoque. Balisé du début à sa fin, le scénario des deux auteurs ne semble que rarement s'imaginer pouvoir laisser un peu plus de place pour faire en sorte que les différents protagonistes puissent respirer, donnant la sensation que tout doit aller très vite pour que l'on oublie que finalement, passer le concept un peu fun de l'ensemble, il bah, n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. En termes de mise en scène, eh ben c'est là en fait que le film dégage sa vraie énergie. Gigi Perry il a réussi à construire un film qui, dans sa mise en scène, est fun. Clairement, on est sur le genre de long métrage devant lequel on se marre, on s'éclate, il y a une bonne imagerie et il y a surtout, encore une fois, c'est ça que j'aime, un savoir-faire de la cascade. Ça fait du bien en fait ces prods. C'est un truc très bête, mais je prends l'exemple de Bullet Train que j'ai eu dernièrement. Ben Je pense que j'ai passé un bien meilleur moment devant des chiffres parce que j'ai vu beaucoup plus de cascades et beaucoup plus de fun en termes d'action. J'ai vu un vrai talent qui s'est mixé dans la scénographie, comédie et action. Et il y a eu plein de scènes où je me suis marré. Cette scène d'invasion de maison où on se retrouve dans un nid de vampire, elle est hyper fun. Elle a une dynamique, elle a une rythmique, elle a une intensité, elle a une longévité dans la manière avec laquelle l'action se passe à l'écran. Je trouve ça vraiment jubilatoire et c'est ça qui m'éclate. Et oui, il y a les problèmes de scénar, mais l'avantage c'est que la mise en scène de Gigi Perry elle rattrape pas mal de petites maladresses comme ça en étant fun. Cette course-poursuite dans les rues de Los Angeles, elle fonctionne du feu de Dieu. Elle marche parce qu'il y a un rythme il y a un petit truc qui se passe. On sent que Perry, il apporte son savoir-faire de cascadeur et du coup, il veut rythmer son film. Il veut faire en sorte que ça soit un trip dans lequel le spectateur se laisse complètement embarquer. Et encore une fois, voilà, moi c'est ça que je demande à ce type de film. C'est ça que je demande d'avoir des moments de comédie, des moments d'action et des moments où les deux s'entrechoquent et où du coup, ça fonctionne. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Fun et décomplexé sont deux mots qui parviennent totalement à synthétiser le style que veut apporter Perry avec ce métrage, allant dans la direction certes simple mais rudement efficace, d'un divertissement d'action, allant chercher des références très ancrées dans les années 80, et surtout les 90s bien sûr. L'amusement est là, comme évoqué avant. Il mériterait d'être un peu plus condensé pour réussir à totalement nous emporter, mais il faut bien admettre que dans sa catégorie, le film parvient à être fun, parvient à être amusant, sonne comme convenable pour ce qu'il est, ne donnera pas forcément lieu à un projet surprenant ou étonnant, mais simplement un bon délire. En termes de casting, bon déjà, Dave Franco... J'ai failli dire James Franco. Dave Franco est vraiment excellent. Je trouve que ce mec a un vrai talent comique, a une vraie énergie, et ça marche du feu de Dieu ici. Dans les rôles plus secondaires, on a Natacha Liu Bordizo, on a Megan Good, on a Carla Souza, on a Steve O'Way, on a Scott Atkins, qui est un immense acteur, beaucoup trop sous-estimé, qui ne fait que de l'action, mais qui devrait vraiment porter un film à un de ses quatre parce que vu ce qu'il dégage, c'est vraiment un truc de fou. Euh, dans les rôles plus tertiaires, on a Oliver Masucci, on a bien évidemment le grand, l'immense, le défoncé Snoop Dogg, qui est juste là pour faire Snoop Dogg. D'ailleurs, je pense qu'il a été casté uniquement parce qu'à une époque, si je ne me plante pas, il a joué dans un film de vampire, un gros nanar, et où du coup, à mon avis... Pas tomber dans l'oreille d'un sourd pour Perry qui s'est dit, vas-y, on le prend. Et après, bah, c'est mon souci. L'acteur principal est bien, mais il se repose trop sur son bagout charismatique, ou pseudo charismatique, et du coup, son perso est assez mollasson. Ce que je trouve dommage, parce que je pense que s'il se lâche un peu, ça fonctionnerait beaucoup mieux. Jimmy Fox n'est pas foufou ici dans son genre. Il faut bien avouer que l'acteur américain ne semble jamais vouloir se dépasser pour son rôle, comme si chaque année il passait pour simplement récupérer son chèque auprès de Netflix. Au bout du compte, des Shift. Je vais pas vous mentir, c'est pas la perle de l'année. C'est loin d'être la perle de l'année, c'est même un film extrêmement lambda, comme il y en a beaucoup trop qui se perdent des fois sur Netflix. Mais on se marre. C'est mis en avant parce que c'est une grosse prod, parce qu'il y a un univers un peu décalé, parce qu'il y a ce jeu entre différentes... Possibilité, l'action et le film de vampire. C'est un peu d'ailleurs ce qui avait fait qu'au tout début lorsque Netflix s'était vendu en France, il y avait eu Bright. Et Bright avait vraiment fait un carton même si le film reste très moyen. Mais voilà, il y a ce mix d'univers qui fonctionne. Il y a cette envie de vouloir nous embarquer dans un vrai film d'action pur et dur avec des belles cascades, avec une belle ambiance. C'est trop long, clairement trop long. Mais on se marre bien, on s'éclate. Donc Day Shift de Gigi Perry si vous avez l'occasion de le voir sur Netflix, moi note. Je pense que vous passerez un bon moment. A plus